Avec la chaîne Univers Nature, il y a toujours des nouveautés, suivez-nous et n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui nous allons parler du champignon Ganoderma. Traitement de maladies chroniques avec le champignon Ganoderma. Le champignon Ganoderma est appelé le champignon Reishi ou le champignon rouge ou le roi des herbes, et ce champignon est l'un des meilleurs types de champignons en termes d'utilité. En plus de cela il est distingué qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et nous citons les avantages du champignon ganoderma. C'est l'un des types de champignons trouvés dans la plupart des pays du monde, et l'origine de la découverte de ce champignon remonte à environ 5000 ans, et le premier à apparaître était sur le continent asiatique spécifiquement en Chine et Japon. Le champignon ganoderma a de nombreux noms, notamment champignon aux herbes de divinité, champignon, roi des herbes, champignon rouge et autres noms selon le pays dans lequel il se trouve. Ce champignon est un champignon comestible, il n'est pas cultivé mais pousse à l'état sauvage au sommet des montagnes, les vallées et les pentes. Les bienfaits du Ganoderma pour la santé Nous avons également mentionné que le champignon Ganoderma présente de nombreux avantages étonnants pour le corps, notamment C'est un anti-inflammatoire naturel. Les champignons Ganoderma favorisent une croissance corporelle saine. Il guérit de nombreuses maladies humaines telles que l'asthme et les infections qui surviennent dans l'intestin. Ce champignon contribue à stimuler la circulation sanguine dans l'organisme, en plus de protéger l'organisme contre l'anémie. Ce champignon traite certaines maladies neurologiques auxquelles certaines personnes peuvent être exposées, comme l'épilepsie. Il aide à combattre le cancer grâce aux antioxydants qu'il contient. Ce type de champignon aide les alcooliques à se débarrasser de cette habitude négative. Il est, en plus de ses divers bienfaits pour la santé, présente également un ensemble d'avantages esthétiques pour la peau, car il améliore la vitalité de la peau et augmente son éclat. Il traite les problèmes d'hémorroïdes qui peuvent en affecter certains. Ce champignon aide à traiter de nombreux cas d'intoxication alimentaire. Il encourage les globules rouges à transporter facilement l'oxygène vers le reste du corps. Ces champignons aident également à soulager la fatigue, la tension et les pressions nerveuses qu'une personne éprouve dans sa vie quotidienne. Ce champignon est considéré comme l'un des traitements efficaces pour se débarrasser de l'obésité du corps en raison de sa capacité à expulser les toxines et les excès de graisse du corps. Ce champignon aide à accélérer la cicatrisation des plaies car il contient des matériaux anti-inflammatoires, en plus de sa capacité à résister aux infections de la gorge et aux infections partout dans le corps. Ce champignon aide à générer de l'urine, car il aide à éliminer les toxines en excès dans le corps. Ce champignon aide à se débarrasser des maux de tête et aide à se débarrasser des pellicules sur le cuir chevelu. Ce champignon traite de nombreuses maladies humaines telles que, rhumatisme, glycémie, maladie de la tension artérielle, psoriasis grâce aux divers nutriments que contiennent les champignons Ganoderma. L'importance des champignons Ganoderma dans la résistance au cancer... Le champignon Ganoderma agit pour se débarrasser des tumeurs malines de l'estomac en les éliminant et en les excrétant dans l'urine et la sueur. Ce champignon aide à traiter l'érosion tissulaire causée par les cellules cancéreuses et empêche leur propagation. Le champignon Ganoderma aide à lutter contre le cancer du cerveau tout en détruisant les cellules cancéreuses des poumons et en se débarrassant d'elles par la toux. Le champignon Ganoderma aide également à se débarrasser du virus du sida et limite sa propagation dans l'organisme en renforçant le système immunitaire. Traitement de maladies chroniques...